bienvenue pour ce nouveau chapitre le chapitre d'aujourd'hui va être sur les instruments de musique donc allons-y instrument comment on dit euh, instrument de musique je précise musique à chaque fois parce qu'en fait nous on va préciser que c'est un instrument de musique donc musique c'est isai et instrumis, instrument <rire> c'est karavi. Donc, carvichel, instrument pluriel. Oui, euh, instrument pluriel. Donc, instrument de musique, ça va être issei, issei, issei, uk karuvigal Le piano en tamoul, ça va être, donc on a deux mots, donc le piano réécrit en tamoul, donc pi, ya, no. C'est une manière de le faire. Et un autre terme qui est un peu moins utilisé, qui va être ki, un na ra up, pe, up, pe. Kina, rap, pe, pe. Donc, ça veut dire piano aussi Donc c'est un terme un peu moins utilisé Donc euh, vous pouvez rester avec piano Mais bon, c'est toujours bon de savoir Quelques mots que les autres ne connaissent pas forcément Alors violon euh, Donc en anglais c'est violin Et c'est exactement ce qui est écrit en tamoul aussi va ya euh, mais c'est vraiment appris qu'il y avait un autre terme qui était beaucoup moins utilisé, mais qui est toujours là. Donc, euh, encore une fois, toujours bon de savoir. Pi, bi, ul. dil. D'accord Pour le violon. Le vinei, Donc, euh, c'est vinei. La flûte. Là, je vous en faites pas. Je vais le découper petit à petit. Donc, pu, ul. La, ung. Ku, la, ul. Poulangoulel. Donc, ça, c'est la flûte. Poulangoulel. La trompette, c'est ou euh, Donc, littéralement, ça veut dire corne ou souffle. Donc, en anglais, blowhorn. Euh, là, ça va être ou kombu. D'accord Ou kombu. Le mirudangam, donc, l'entame c'est bien ça. Hein, c'est Mirudangam. Pour l'arbre, ça va être yal. D'accord Donc, je vais vous relire tous les mots en une, en une fois, en espérant que vous allez répéter après moi. Kinnerapati, piano, bayalin, pibil, vinay, pullangkulal ou de mirutangam, yal. Donc euh, voilà pour les instruments de musique, c'est assez court, hein? pas... je ne vais pas aller trop loin non plus. Donc si jamais vous avez, euh, vous avez envie de savoir d'autres mots et tout, n'hésitez pas à nous l'envoyer le, dans le formulaire de contact. On va essayer de le rajouter dans le cours en tout cas. Voilà, voilà, n'hésitez pas encore une fois à utiliser les cas les quiz pour réviser. Euh, Entraînez-vous, hein? essayez de ne pas tricher, essayez de ne pas prendre le tableau pour lire les mots. Essayez de lire doucement, petit à petit, lettre par lettre. Et vous allez voir qu'à la fin, vous allez vous rendre compte que vous avez lu un mot entier. <rire> D'accord Allez, je vous retrouve au prochain chapitre. Ciao